Radio Biche, c'est toutes les deux semaines sur la clé des ondes. Avant d'aller plus loin, on avait envie de faire une dédicace parce qu'il y a un grand monsieur du hip-hop français et du hip-hop mondial, tout simplement, qui nous a quittés. Monsieur Karim Barouche du Croix Actuelle Force. On a un petit texte qui avait été publié il y a longtemps. Et puis, bah, Hugo, on va te laisser le lire. Alors, Karim Barouche, Be water, my friend ». N'en déplaise à certains sans lumière, il n'y a pas de reflet. Oui, avant les Mounir, Lilou, Benji Junior et autres, notre, championnat national notre champion national s'appelait Karim Barouche. Rayonnant au-delà des frontières, il est l'un des pionniers de la French Touch, le rayon alpha qui influa sur le principe chimique du b -boying. Les danseurs américains visitant notre beau pays veulent deux choses. Visiter la tour Eiffel et savoir où s'entraîne Karim Barouche, car il fait partie des rares français à être adoubé par les oulémas de la mecque du hip-hop. Seuls les plus valeureux paladins ont eu ce privilège. Faire kiffer les anges n'est pas un travail à la portée de tous. A l'époque, ça... les héros s'appelaient Actuel, comme disaient les paroles du Suprême. Le groupe Actuel Force est au breakdance, ce qu'est le groupe Suprême NTM au rap. Caractère bien trempé, les jambes surchargées en électricité statique. On se rappelle, en tout cas pour les plus anciens, le fameux moment où il toucha son adversaire, nous privant d'un titre mondial comme Zidane avec son coup de tête. En véritable légende vivante, il se tient là, toujours prêt à en découdre, résidant dans les hauteurs de l'Olympe. Il, il doit bien sourire quand il observe les nouvelles générations, cherchant à comprendre les secrets de sa discipline. Ok, merci Hugo. Adieu boss Voilà, c'était important. Alors... Euh on peut prendre peut-être juste deux minutes pour expliquer un peu à nos auditeurs qui était Karim Barouche, euh, mais avant tout on tenait lui rendre à cet hommage parce que bon déjà il est parti déjà ce week-end récemment on vient tous de l'apprendre et euh, comme tu disais, Hassan, ben bah voilà, ça fait partie de nos Johnny Hallyday à nous. C'est, c'est nos stars, c'est euh, des personnes qui ont fait, qui fait beaucoup de monde, qui ont lancé beaucoup de monde dans la danse à l'époque où il n'y avait pas les YouTube, il n'y avait pas les Facebook. Euh, c'est ceux qui ont, ils font partie de ceux qui ont, bah, qui, ont, qui, ont, qui, ont qui ont, qui ont allumé Donc la flamme, quoi, voilà, qui ont allumé le feu, quoi. supporter propager aussi. Hein. Donc mmh. euh, voilà, c'était important pour euh, pour le monde entier, en fait, de savoir qui était cette personne-là. Je pense la culture dominante dans le monde entier, c'est quand même le hip-hop. Euh, et ce monsieur-là a énormément œuvré en faisant juste ce qu'il faisait, sa passion, son kiff et en la propageant un petit peu partout Au-delà de l'homme, parce que voilà, très peu de le connaissaient, euh, c'est son œuvre qui va rester parmi nous C'est ses footwork, sa touche qui va rester euh, Toujours les gens ont voulu, personne ne l'a égalé On a encore regardé les vidéos, encore. j'en parlais avec un peu d'émotion parce que voilà, c'est grâce à lui que je me suis mis dans la danse parce que ça envoyait une petite vidéo de lui sur TF1 qui m'a dit ah mais où je peux trouver ça et je voulais faire que des, des footwork et voilà et j'espère que, voilà, que les jeunes vont un peu s'intéresser à lui euh, à titre posthume mais euh, voilà c'était quelqu'un de très grand, de très puissant très chaleureux, totalement entier, il vivait sa passion hip hop avec authenticité et voilà ben, il va rester dans notre cœur et je vous, je vous invite à le découvrir parce que voilà ça c'est du break, ça c'est du hip hop ouais. Reste in peace, Karim Barouche.